Bienvenue sur la chaîne Yodacorp, je suis Fabien forêt je suis magicien, mentaliste, hypnotiseur. Si tu veux voir ma deuxième chaîne, c'est juste là. Pour la chaîne Yodacorp, je posterai une vidéo chaque semaine et notamment les jeudis. J'ai voulu créer cette chaîne pour partager avec vous mon intérêt pour l'informatique et l'électronique. Et je vais réaliser différentes vidéos, tutoriels, astuces, unboxing test de produits, mais il y aura aussi des vidéos sur la conception, la création, je parlerai aussi sur les systèmes réseau, serveurs dédiés, les VPS, le mode coding, le montage vidéo, et puis je vais vous montrer comment il est possible de booster sa connexion internet même si tu es perdu en plein milieu des bois, la possibilité de se monter un NAS mais pas que, se fabriquer une console rétro gaming, la possibilité de streamer les jeux de son PC directement sur sa télé ou sur n'importe quel écran, la possibilité de se faire un stream deck, se fabriquer une webcam, avoir un deuxième écran juste avec une tablette, se monter un serveur de stream pour streamer des films, des séries, des documentaires sur un DPS ainsi que l'utilisation et la comparaison de certains logiciels comme Remote Desktop, Royal TS, Parsec, VMware, VirtualBox, After Effects, Adobe Premiere, etc. etc. Je n'en dis pas plus je vous dis let's go pour les vidéos et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager